Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes, euh, bien sûr, aujourd'hui, vous allez assister à un procès, c'est ALV, accusé levez vous, l'émission qui recadre les personnes qui ne suivent pas la justice. Donc, euh, c'est sur trace, je suis avec la greffière Caprice et le procureur Stoney. La greffière va nous présenter l'accusé d'aujourd'hui. Bonjour Monsieur le Juge. Alors aujourd'hui, euh, nous ferons une carte d'identité de, euh, de notre accusé. Ok. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, nom et prénom à l'état civil s'il vous plaît. Oui, demi-aboudraman. D'accord, parlez bien dans le micro. Oui, demi-aboudraman. bon comme ça. Ok. <rire> D'accord. Lieu de naissance. Bon... Il y a 46 ans. Non, non, non. Euh, où est-ce que suis... vous êtes né Je vais la greffière. Vous êtes né où À Beauville. À Beauville Oui. D'accord. Et vous vivez où Je vis à Naman, en saint jean en D'accord. Vous êtes célibataire, marié Marié. Marié. Des enfants Oui, des garçons. D'accord. Quelle est votre profession S'il vous plaît. Commerçant. Commerçant oui. Très bien. Je pense que ça sera tout pour moi, monsieur le juge. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils pourront appeler d'ici quelques instants au 27 225 08 200, 27 225 08 200, pour accuser ou défendre. D'ailleurs, j'ai oublié de lui demander, est-ce qu'on doit dire le père d'Aloa ou d'Aloa Inter L'Opère d'Aloa. L'Opère d'Aloa, oui. voilà. Donc, vous pouvez appeler dès maintenant au 27 225 08 200. Et vous pouvez aussi nous suivre sur la page de Trace Côte d'Ivoire. Ce sera tout pour moi, monsieur le juge. Merci. Monsieur le procureur Oui, monsieur le juge. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Quels sont les chefs d'accusation Bonjour, monsieur le juge. Alors, euh, si, avant, bien sûr, de d'évoquer les chefs d'accusation, je voudrais faire cette petite. Euh, Introduction, oui. si vous permettez. Et si on comprend le terme « ramper » comme il est décrit par le Larousse, c'est-à-dire progresser par des mouvements divers du corps qui prend appui par sa face ventrale ou inférieure, nous pourrions classer comme rampeurs certains animaux comme le ver de terre ou l'escargot. Toutefois, ce type de déplacement est plus courant chez les espèces de reptiles comme les serpents. Mais malheureusement, monsieur le juge, oui. le bureau du procureur que je dirige a été choqué de voir que les reptiles ont laissé place à une autre catégorie de rampeurs dont l'accusé est le chef de file. Ramper ne serait plus qu'un simple moyen de déplacement, mais est devenu une ode à la mendicité, une ode aux raquettes. Et nous ne pouvons pas l'accepter, monsieur le juge. C'est pour cela que nous avons fait convoquer devant votre cour ce monsieur en la personne de l'opère d'Alois, qui n'est pas à sa première comparution, puisque l'année dernière, euh, au mois de mars, il est comparu sur, euh, devant ce même tribunal. D'accord. Donc le seul chef d'accusation retenu contre sa personne est récidive de rampement et trouble à l'ordre public. D'accord. Monsieur l'accusé, vous allez lever la main droite et vous allez dire... Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, je le jure. Monsieur le juge, je jure, rien contre la vérité, c'est la vérité. Voilà, monsieur. Rien contre la vérité, comment Rien que la vérité. La questions ont commencé. Ah, mais monsieur le juge, je dis rien contre la vérité. D'accord. Monsieur le juge. Alors, le procès peut commencer. Merci, monsieur le juge. Alors, le père Dalois. On a appris récemment que tu as été opéré de l'abdomen. Avant, bien sûr, on voulait savoir ta santé, comment ça va Oui, je remercie Dieu, ça va, il y a des Dieu a fait grâce, ça va. Mais euh, tu avais quoi Bon, il y avait hernie étranglée. Hernie étranglée Oui, oui, oui. oui. D'accord. Est-ce que c'est parce que tu mangeais beaucoup, beaucoup là qui faisait ça Non, non, non, non. Il y avait ça il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais, Et là, ça avait... va. Ça fait combien de temps que tu es opéré On va dans trois mois. Trois mois Oui, oui. oui. Donc c'est encore récent. La plaie n'est pas encore cicatrisée. Non, c'est cicatrisé. Ça, ça va très bien. Ça, ça va. Oui. Alors, le père Dalois, est-ce que tu sais que les ressortissants de la ville de Dalois sont fâchés avec toi Ils sont fâchés. Oui. Parce que tu prends leur nom, le nom de leur ville, pour faire n'importe quoi. Il y a un qui me charge de te dire que sa ville lui tient trop à cœur. Qu'est-ce que si tu as fait tes trucs-là <rire> Il faut enlever le nom de son village d'Alois dedans. <rire> uh, ils sont fâchés parce que... Tu fait prends quoi? nom de D'Alois, tu t'appelles le père d'Alois et tu mets ce nom-là, tu fais n'importe quoi et ça. Ils ne sont pas contents. Ah. Les gens de D'Alois. Ah, ok. Toi, tu es de quel village Si so, ils ne sont pas contents de moi, ou bien... eux, Ils ne sont pas contents <rire> maintenant parce que tu, tu, tu fais tout de choses avec le père d'Alois et qu'ils entendent D'Alois... Et il, il n'aime pas ce que ça donne. Mais il y a longtemps, le noyau est sous moi. Et peut pas enlever il avait mourir ici. Non, ils vont faire quoi Mais toi, tu viens de quel village Moi Oui. Il est sous Abidjan. Mais tu viens de quel village tu, tu tu Moi, je viens de Kourougou. Mais pourquoi tu n'appelles pas Le Père Kourougou Puis tu t'en prends le nom de village Non, non, de, non, non, non, non. De d'autres personnes pour mettre dessus pour ça Non, non, non. Non, non, non. Je était à Daloa. Mm -hmm. Voilà. Quand je déménageais à Gaïnoa, mm -hmm. les gens m'appelaient Le Père Daloa. Daloa, Daloa, pas. et venait de quitter à de manger à Gainoua. Alors, ah. comment le noir est resté sous moi, tout le monde s'est dit qu'il quitter à Daloa pour venir à Gainoua. Voilà. Oui. On t'a connu comme un gruyeur qui s'est débrouillé à jamais, c'est tout le, le cas Non, mais tu tu joues, joues, toujours. Toujours à jamais. Et, et, et, et qui a eu le buzz grâce à une vidéo dans laquelle ton seul mérite était de manger et de crier. Par la suite, tu as fait les plateaux télé pour te retrouver vedette dans ce pays. Euh, pendant qu'on n'avait pas encore digéré les repas que tu ingurgitais, tu nous surprends en devenant un reptile, rampant ici à l'aéroport pour accueillir le roi 12-12. Opérateur économique malien, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Ma question est la suivante, le père d'Aloi. On dit de diluer un peu. Pourquoi tu fais toujours les choses qui ne sont pas jolies à voir Tu finis d'manger beaucoup et tu cries en mangeant. Maintenant, tu rampes. Pourquoi c'est toujours les choses qui ne sont pas jolies à voir tu fais Qui dit que ce n'est pas joli mais C'est pour ça qu'on t'a convoqué ici Les gens nous ont dit de te convoquer ici oui. Parce que ce que tu fais, ils disent que c'est vilain à voir Ah euh, ok Quelqu'un qui mange, ça c'est pas joli Mais ta manière de manger c'est de la gloutonnerie Non non non, non, non, non. C'est ma manière de manger C'est ma manière euh, de manger euh, voilà. moi, la... Quand oui. tu utilises tes mots là Il faut expliquer Monsieur le juge, merci monsieur le juge. On dit que la manière tu manges, c'est vraiment pas euh, esthétique, c'est trop gourmand, c'est trop, trop sale. C'est ce que les gens disent. Et mmh. que c'est pas joli. Et puis tu cris pour mettre dessus. Ah, Dieu merci. Comme c'est moi mais paye mon plat là, c'est pas quelqu'un là, il fait comme il veut. Hein. faut le dire ça. C'est moi mais qui achète mon plat. C'est pas quelqu'un qui me nourrit, c'est moi mais je me nourris Ah bon Oui. Mmh. Voilà, faut le dire. Donc là. ce que tu fais là, ça, ça te plaît Oui, très bien. Très bien, ça me plaît moi-même. Dans tes buzz, on a pu, tu as pu quand même avoir un terrain. Oui, oui, oui. Je remercie Dieu alors, pour l'honorable député maire de Genwassim Djabaté. Je lui dis merci, merci. Il t'a donné un arrière. terrain. Vraiment, Est vraiment. Est-ce que tu sais que des gens qui travaillent dur dans ce pays, des ouais. gens qui ont, qui ont plusieurs années de service, n'ont pas le luxe d'avoir un terrain Toi, c'est une grâce que Dieu t'a fait d'avoir ce terrain-là. Oui, Est-ce que la... ça là, le fait que tu as eu ce terrain Par cette méthode de, de crier, de manger, de ramper Est-ce que ça t'encourage pas à continuer dans, dans, dans ça Mais Tony, chacun sa chance Je suis le procureur ici Oui, okay. monsieur le procureur Chacun sa chance dans la vie mm -hmm. La vie est faite par Dieu Dieu a écrit pour tout le monde mm -hmm. Chacun a ses plans Si l'honorable me donne un terrain je pense que c'est Dieu, mm -hmm. voilà, si Dieu n'avait pas accepté, il ne mm -hmm. va pas me donner. Mm -hmm. Là, je lui dis merci, toujours. Voilà. Mais ce n'est pas parce que tu as eu terrain que tu continues dans ça Non, non, non, on m'a donné terrain. Est-ce que moi, quand tu me vois, je suis matin pour aller me chercher, là Toi, Tony, tu vois, je ne suis pas assez à la maison, je ne suis pas un mendiant. Je, je, je fais mon petit commerce, voilà, je prends mes trucs pour me promener pour vendre. Avec celui qui est mendiant, ça fait des... Ah, monsieur l'accusé, oui. ce que le procureur veut dire, oui. est-ce que dans ton petit commerce, là, oui. tu avais terrain C'est parce que tu as fait... Euh, tu mangeais mal, oui. tu criais, oui. que peut-être euh, il a aimé, oui. et puis il t'a donné terrain. Oui. Et toi, tu as peut-être tu as voulu sophistiquer oui. cette affaire de manger mal oui. en mendicité non. C'est -ce qu la question que le procureur veut poser. Enfin. Okay. Non, monsieur le juge, quand il m'a donné le terrain, moi aussi, j'ai fait mon petit commerce, j'ai continué à travailler. Il a dit que ah, dans la ville, si quelqu'un te donne un truc, il faut le nourrir. <coughs> Qu'est-ce qu'il fait Il travaille pour, pour avoir un petit truc, pour aller construire. C'est presque fini, on est dessus. D'accord. Voilà. c'est pas parce que les gens, il m'a donné terrain au pays, il ne fait rien. Non. Non, tu, fais oui, quelque chose. Voilà, tu, tu, tu as même eu le oui. soutien Du oui. grand frère Salfo oui, oui, Pour oui, t'aider oui. à finir ta maison oui, Déjà oui. tu as évoqué Où est-ce qu'on en est avec les travaux de la maison Il reste tol, il reste peinture On est à quel niveau Aujourd'hui oui Grand Salomé, il y a tol, il y a plafond Il y a électricité il y a plomberie Qui fait tout, c'est pour criper au pays Mais l'électrique c'est tout quoi C'est pour criper sinon tu criper est... comment C'est pour criper ça Voilà donc c'est déjà mais fini Oui, oui. Monsieur mais qui t'a aidé Monsieur le procureur, oui. méfiez-vous. Excusez-moi monsieur, j'essaie je, je, je, d'éclairer la lanterne de la cour. Non, non, non, de, de, de, aucune lanterne la ne sera éclairée, méfiez-vous. Eh, mais est-ce que, eh, je veux dire, qui t'a aidé à faire tout ça là Bon, je peux dire... Est-ce que c'est toujours un rempart que tu as eu, tu as pu terminer la maison, ou bien c'est toi-même tes économies Je veux savoir. Non, moi je me suis confié à l'honorable débité maire de Gaillon Assoujjabaraté. D'accord. Et je peux dire grand salut Grand salut, la maison est presque finie. Donc il t'a donné le terrain puis lui-même il t'aide à construire. C'est ça que tu veux dire Non. C'est comme celui il m'a donné le terrain. Quand il gagne 5 francs, il mmh. m'a le donné. Quand mmh. il lui donne 5 francs, lui fait travail de 20 000 francs pour moi. Voilà. Donc, pas oui, oui, oui. Non, non. C'est placement d'argent, mais c'est quoi Non, non, non. Celui m'a donné le terrain. Uh -huh. Maintenant c'est lui qui est en train de m'aider Moi je suis à Abidjan uh -huh. Je suis pas gagné D'accord Voilà, celui m'a donné uh -huh. un peu que je gagne uh -huh. Si c'est 20 000 francs Tu lui je donnes Oui, il est honorable Il y a eu 20 000 francs, tiens Donc c'est lui qui mais... suit les travaux pour oui, toi Oui, oui, oui C'est lui Ah, Franchement. dit c'est lui Là, il lui dit merci Mais, voilà. euh, euh, mais, non, mais, mais... mais enfin, Il n'a pas bien répondu à la question En fait, ce que, ce que euh, Enfin, tout le monde veut savoir Surtout par la question du procureur Quand il t'a donné le terrain Oui tu as vu que ton petit commerce-là ne pouvait pas construire une maison. Donc, tu as commencé à ramper pour chercher l'argent. Non, non, non. Mon petit commerce, a fait beaucoup. Quand il m'a donné terrain, il faisait mon petit commerce. Moi, il gardé mon argent, ça vaut au moins 3,8 millions. J'ai pris les 3 millions moi-même, dans ma poche, mm -hmm. pour aller donner pour qu'on commence le travail avec ça. Et puis, Asalfour m'a donné 2 euh, tonnes de ciment. Avec 1 euh, million. million, il a envoyé les 2 tonnes de ciment. Il a dit, la vérité honorable, il a dit, franchement, Asalfour m'a donné 1 million, mais j'ai un problème d'un potable pour travailler. Il soit l'acheter, mm -hmm. le téléphone et puis il Après, bon, ben, il a lutté, il a envoyé 500 000. Après, mon nom, Kérezen, m'a donné 300 000, il a envoyé. Après, après mon général, Ouré m'a donné, envoyé. Ça fait que. Tu as beaucoup de dents, hein Ça paye en direct. Non, ça... non, mais dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Voilà pourquoi, souvent, quand je vois tous ceux qui me rendent ce service, mm -hmm. quand je les vois dans un cérébro, cérémonique... tu te couches en même temps. Non, non, non. C'est ma manière de les dire merci. Mm -hmm. Voilà. C'est ma manière de les dire merci. C'est ma manière de les accueillir. Mm -hmm. enfin, C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui fait pour l'homme. Ah, d'accord. C'est pas tout le monde qui fait pour l'homme. Voilà, Mais le père, père oui. d'Alois, que devient le roi 12-12 Ça fait un moment qu'on t'entend plus chanter ses louanges, Non, le roi, il est là, il, a, bon, il était à la mecque même tout dernièrement, on s'appelait tout ça là. Même avec ce qui s'est passé au palais, il m'a envoyé un <rire> message, il dit, le père d'Alois, tu as quoi comme les gens ont fait les cartouches pour lui donner, ils sont couchés. Mmh. Je leur ai dit que, boss, il n'y a rien. Mmh. C'est bonjour 2023, souvenir on va on va venir regarder. On va venir à cet voilà. épisode de bonjour voilà. qui nous intéresse tant. Voilà. Et le roi t'avait promis aussi une voiture. Tu as eu ta voiture Non, non, non. non, ah non pas pas le... encore, pas, le... encore. pas encore. Pourquoi pas encore Depuis là, tu avais dit qu'il t'avait donné, je ne sais pas, 4 millions quand tu as rampé. C'est ce que tu avais dit, hein Non, le roi. Le roi est venu chez moi à la maison, ce qu'il m'a donné, je ne peux pas vous dire ça ici. Mais tu avais dit que c'était 4 millions, le père d'Aloi Non, non, non. Ou bien tu nous as, tu nous as menti, nos jour-là Non, non, ce qu'il m'a donné, ça c'est chez moi à la maison. Il t'a donné combien non, il y a une fois il m'a envoyé l'argent, vous avez avez. Non, non, le jour où tu as rampé, il est venu là. Parce que tout à l'heure, tu as dit que ça il faut tu donné un million, que les autres t'a donné 300 000, Tu n'as pas peur de dire ce qu'on te donne. Oui, il oui. t'a donné combien le jour-là C'est pas 4 millions, c'est combien Non, non, Il m'a donné les 4 millions à la maison. Accusé, oui, oui. Pause. Ah, il t'a donné les 4 millions. Oui. Pause. Oui. Ah, ah. on revient tout à l'heure. Oui. oui. Après la pluie. <rire>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 Abusez, levez vous C'est Son péché mignon Pourquoi laisser sa peine, C'était pour embléguer les choses Mais vous êtes son péché so ah, mignon Oui, ah, je suis son péché mignon Ah bon Ah, oui. ah bon, alors, alors on comprend tout ah, non, je, je comprends non, les non, non, 500 000 alors En fait, j'étais, j'étais <rire> mm -hmm. Tu vois, non alors, Tu vois, Sony mm -hmm. dans la vie, mm -hmm. de temps en temps, on pêche Quant à toi, Lolo, beauté, j'ai entendu ton message, j'ai entendu tes insultes. Sincèrement, de tout cœur, tu ne vaux pas la peine que je cite ton nom dans ma bouche,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 Amical. Oui. Vous doutez encore de lui Oui, je, je doute un peu. 113 mm. millions, c'est quand même énorme. Et, en fait, le truc, c'est que monsieur le procureur n'a aucun respect pour moi, en fait. C'est-à-dire mm. que monsieur le procureur, il pense que nous sommes de la même catégorie. C'est pour ça. C'est quoi vous le juge qui vous pose la question okay. Qui êtes-vous Je suis <rire> on mais, mais, mais, Maurice Tronc. Ça ne veut rien ça, dire au Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'une seule, c'est l'inspiratrice du coaching. C'est le qui a créé, qui a conçu. On va faire ouais pour qu'on puisse se rappeler de ce qui s'est passé. Voilà. Et puis, on va à la suite, le deuxième chef d'accusation. Voilà. Alors euh, non, il n'y a qu'un seul euh, chef d'accusation, ah oui, monsieur long, le hein. procureur. Voilà, nous a dit que euh, le père d'Aloa était accusé de récidive, de rampement et trouble à l'ordre public. Euh, il nous a fait savoir enfin le, le procureur nous a fait savoir que le père d'Aloa avait été opéré il y a peu de temps, il nous a dit que en effet, il avait eu une hernie mais que Dieu merci, tout allait mieux aujourd'hui. Euh, le procureur faisait savoir que les habitants de d'Aloa étaient fâchés euh, du fait qu'ils prennent le nom de de, de leur ville et Il nous a fait savoir qu'il y a longtemps Qu'il avait ce nom là Et qu'il mourirait avec hmm Qu'il mourirait Qu'il mourrait Il nous a dit qu'il venait de Korogo Mais qu'il a habité pendant un temps à Daloa Et c'est comme ça que le nom lui a été donné Ensuite, monsieur le procureur euh, disait que euh, il s'est fait connaître sur des vilains buzz, entre guillemets. Donc le fait de manger énormément et en criant, puis aujourd'hui de ramper, euh, il nous a fait savoir que pas du tout. Lui, il ne voit pas ce qu'il y a de vilain à manger comme il le fait et que d'ailleurs c'est lui qui paye ses plats donc il fait ce qu'il veut et d'ailleurs ça lui plaît comme ça. Ensuite, monsieur le procureur faisait savoir qu'il avait eu un terrain euh, grâce à ses buzz et il lui posait la question de savoir si euh, du coup ça ne l'encourageait pas à ne que ça et à mendier. Il nous a dit que non, chacun avait sa chance et que c'est Dieu qui a voulu ça et que d'ailleurs qu'il était très reconnaissant. Euh, il nous a fait savoir aussi que ça ne l'empêchait absolument pas de se chercher tous les jours. Il continuait à travailler et qu'il n'était absolument pas un mendiant du coup puisqu'il euh, il travaille. Euh, il nous a dit aussi que sur sa maison, il restait juste le crépissage à faire, euh, qu'on l'avait beaucoup aidé pour la, co la construction, mais qu'il y avait mis aussi toutes ses économies et qu'il remerciait d'ailleurs tous ceux qui lui ont qui, qui l'ont aidé pour euh, pour ça. Euh, on en était au Roi 12-12, donc euh, Monsieur le procureur nous demandait ce qu'il en était du Roi 12-12. Il nous disait qu'il euh, s'écrivait souvent. et Monsieur le procureur posait la question de savoir s'il avait reçu ou pas les 4 millions euh, du Roi 12-12 et la voiture qu'il lui avait promis on en était là. Et, et, et, et il bégayait. Euh, voilà. Il et je rappelle juste à nos auditeurs oui. qu'ils peuvent appeler au 27 225 08 200 27 225 08 200 pour accuser ou défendre le père d'Aloa. Et nous suivre sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le père d'Aloa Oui. Vous avez reçu ces 4 millions ou pas Oui, oui, oui. Il y a reçu les 4 millions. C'est rentré il dans la maison Excusez-moi. Excusez il y a oui. un avocat qui appelle. Allô oui, allô Et pour les arrêter finis, il faut éteindre radio. radio. Il faut éteindre oui, la radio. Il te allô faut couper ton poste radio. Oui, j'ai coupé, j'ai coupé. Non, c'est pas coupé, c'est pas, pas coupé. C'est horrible pour nous, faut couper. couper. Pas... Allo Oui. Ça oui, va pas du tout, ça va C'est bon Au de couper, tu diminues. Je te jure. Les voix diminuer, j'ai coupé carrément. Voilà. Donc, mettre c'est quel nom C'est Roméo Iwan. Maître Roméo Iwan. Maître Roméo, c'est pour accuser ou défendre mais moi je il l'accuser, hein. D'accord. On <rire> vous voilà. a Bon, moi je l'accuse, excusez-moi, mais de sa maladie de faire, de, de belge. D'accord. Voilà, parce que pour moi je trouve que c'est pas normal, c'est vrai. Le belge, il n'y a plus la qualité de faire le belge. Mais jusqu'à aller c'est ridiculisé pour moi, hein, parce que moi c'est mon avis. Okay. Voilà, moi je trouve que, voilà, pour un homme digne, c'est vrai, il sa dignité. C'est vrai aussi, il y a son travail, il y a son boulot, il y a sa maladie de faire aussi. Mais la dignité est plus importante que tout. À un moment donné, ce n'est pas pour tenter, on va se diffuser à ta fois parce que bon, on veut demander, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un grand homme, un grand homme, un homme responsable, un homme responsable, un père de famille. Donc, il y a un moment donné, c'est vrai, on fait du boulot, mais à la limite, il ne faut pas déposer c'est fait un même sommeil de sauter. D'accord. Voilà, voilà, merci. Puis bon, donc voilà, lui, je, je le salue aussi pour son dévouement. On mette, non, mais... tu dis ça, tu salues de ah, ah, tu, tu ça, ça, Non, dis mais, ça non pas. je sais, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci en Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, merci Merci Merci d'accord. <rire> merci Allô? Merci oui, bonjour, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci Merci Merci c'est Tony. Tony. D'accord, mettre Tony. Défendre. Oui. défendre ou accuser. Il veut défendre. défendre. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Moi, je ne trouve pas mal hein, dans ce que le monsieur fait. Hein. Il, y a des, il y a des femmes aujourd'hui qui vont se prostituer pour gagner de quoi à manger. Hein. Allô oui, oui, oui, on, on vous écoute, écoute, on vous écoute. Voilà, donc si aujourd'hui, le père d'Aloa se va remplir pour gagner son argent. Ça fait quoi Ouais, est-ce est que le père paire c'est une femme Non, j'ai pris les hommes pères comme ça, c'est des cas de réfugiés, voilà. Mm -hmm. Donc, si le gars, même si il n'a qu'à se déshabiller dans les rues pour gagner son argent, c'est son Mais les agent. femmes qui sont rampées là, c'est bon, se euh, ce prostituer là, c'est bon, quoi. C'est ce que tu veux dire Non, je n'encourage personne à le faire. Je, je, je, je veux juste faire, savoir aux gens ce qu'aujourd'hui, là, chacun fait pour lui pour gagner son argent. Oui, mais est-ce que c'est bon de chercher son argent en gênant les autres Tu prends un exemple qui, est, qui est tout aussi mauvais, donc je ne sais pas à quoi ça nous édifie. D'accord, d'accord Ce n'est pas bien de gêner les, les, les autres Pour gagner son argent mm -hmm. Mais s'il trouve que c'est la meilleure solution Pour lui de trouver son argent Ah mais je pense qu'on doit le laisser hein, Faire son argent Aujourd'hui on ne peut pas le frapper pour ça S'il a fait rentrer pour gagner son argent Et ça marche chez lui, Dieu merci S'il si il, il, il arrive à supporter Les humiliations, les, les injures Ça c'est déjà ce, ce sont, c Dieu merci D'accord, as... merci beaucoup. Je crois que le toi aussi tu es un grand Il a il a 4 millions, il a gagné le terrain, il a gagné. Il, ça, ça, ça va chez lui. On, les, les, les gens se disent n'importe quoi sur lui. Moi, Mais je dis que ça va chez lui. D'accord, merci, merci beaucoup. Il n'y a pas ah, de problème. On a compris toi. que vous êtes un peu. père Il a dit merci. que ça va chez toi. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> ah, beaucoup d'appels, hein. Ouais, beaucoup beaucoup, beaucoup d'appels. <rire> Allô Allô Oui Bonjour, monsieur Bonjour, maître, le... c'est quel nom euh, c'est Maître Ismaël, bonjour Monsieur le procureur, bonjour la Grèce. Bonjour Maître bonjour. D'accord, c'est pour accuser ou défendre Bon, je ne peux pas dire accuser, je ne peux pas dire défendre, mais moi j'aimerais donner quelques conseils à Monsieur le Père d'Alois. Ah, vous êtes euh, Maître conseiller Non, pas conseiller, mais. Vu, vu bon, donnez, fait... vite, donnez vite, donnez vite. Ok. Mm -hmm. euh, le Père d'Alois, bonjour, comment tu vas j'espère. Ouais, bonjour, ça va très bien. Voilà, moi je t'admire beaucoup pour ce que tu fais, mais. Euh, au départ, on s'était dit que c'était une erreur. Voilà, aller ramper à l'aéroport, on s'était dit que c'était une erreur, ça n'était pas arrivé, tout ça, on a pardonné voix, là, on pas donné les Ivoiriens, on les a. Mais je vois que vous vous sentez. Euh, tu n'arrêtes pas, tu continues toujours. Je vais te dire un truc, Et hein, que tu allais faire au palais de la culture. La vidéo, c'est pas pensé que tu la regardes, c'est dans tout le monde entier, tout le monde entier te voit. Moi, ce que je peux te dire, pardon, mais un peu de ton mon c'est Arrête pas c'est pas, C'est pas toi seul tu as honte. Nous tous là, on a honte. Quand on sort de notre pays, on nous, quand est, on si on vient du pays de ramper ramper là, ça nous fait honte aussi. Pardon, faire à cause du, est, de nous. Si tu veux ramper là, faut pas ramper devant les caméras. Faut ramper en oh, oh, caméra, Où il y a pas de caméra, tu crois, une suis dans la rue, faut ramper là-bas. Pardon. Moi, m'excuse, je m'en perds Ok, merci. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci, beaucoup. Merci, merci beaucoup, Merci pardon Merci beaucoup. Il y a tellement d'appels qu'on ne <rire> pourra on pas va vous laisser va, parler. On va, on avancer. va, voilà. on va avancer. Donc, je pense que tu répondais à la question. Tu as dit qu'il t'a donné les 4 oui, millions. Oui. Est-ce que ça t'a aidé dans la construction de la maison aussi Oui, oui, oui, ça m'a aidé, aidé. Et pour la voiture, tu n'as pas encore reçu Non, non, non, pas encore. La voiture n'a pas encore reçu. Mais qu'est-ce qui s'est passé et puis tu n'as pas encore reçu la voiture Non c'est mais... qu sait que le roi, 12-12, quand il dit fait, non mais ça vient, ça est en route. Ça vient comment Non. Vois-tu l'entendre de rouler depuis pour venir non, non, non, non. Le roi, le roi, il était chez moi, il m'a dit lui, avec moi, on en lançant ma vie. Mm -hmm. Maintenant, il doit aller doucement. Quand il veut, il me fait signe le père Dallois, voilà ta voiture. Moi, il peut pas l'appeler. Moi, c'est mon père. Mais, Mais moi, on m'a dit ah. que voiture, là, ils t'ont donné. Non, non, ils non. Ils t'ont donné voiture, là Tu non. as pris chauffeur pour mettre dans voiture là et puis toi même tu es derrière tu roules non non non toi tu non. <rire> pas, tu dors dans la maison des gens et puis tu prends le chauffeur tu roules voiture là non, non et non. c'est comme ça le père s'est fâché non non non non non le, le roi non, non non il y a, il y a tellement d'appels je suis obligé de décrocher parce non que là, là, mais monsieur, je, suis en, en, oui, je sais on en, en train de développer je, je sais vous êtes en train de de, de, de, de la... peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le défendre allô oui allô oui ouais. bonjour bonjour Comment vous appelez Maître Adamo. Maître Adamo, c'est pour défendre l'accusé. Bon, pour encourager. Encourager même Oui. D'accord, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour, Adamo. Ça va bien. Ça va très bien. En tout cas, moi, c'est des C'est de faire moi. Ça me plaît, je suis ça. ça beaucoup. Ah, merci beaucoup. Oui, Mmh. Non, papa, de TikTok là, on dit son rampé allô. rampé là. C'est de ça qu'on parle. Oh bon, ça dit, tu vois. Ça, tu aimes ça? Bon, tu à me plein trop. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Okay. Mmh. Ça, tu es un rampeur. <rire> allô? allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, oui c'est quel nom, s'il vous plaît On y va rapidement. C'est M. Begré Abdidou. D'accord, M. Begré. Pour défendre ou pour accuser Oui. oui. C'est pour défendre ou accuser C'est pour juste accuser. Allez-y, on vous écoute très rapidement, s'il vous plaît. Euh, je voulais savoir le, si le père Dallois, il est conscient de ses actes qu'il pose. Parce qu'apparemment, il a des enfants, il a une famille. Et que. Ces actes qu'ils posent là, ça va poursuivre ses enfants durant tout le long de leur vie. Ça va les suivre. Partout ils iront, ces images-là les suivront. Ces actes que le père pose là, ça les suivront. Donc avant Et de poser un acte, il faut penser aux enfants. En tout cas, ça Pardon les suivra. Vous demandez de penser aux enfants avant de poser un acte. Voilà. Qui pense aux enfants, qui pense à sa famille, qui pense à sa femme avant de poser ses actes, parce que ces actes qu'il pose là, ce sont les actes qui restent à vie. Partout il Pas partout les enfants vont passer, sa famille passera, ça les suivra. Okay. Ça c'est sûr. Merci. est-ce que le père d'Allois réfléchit avant de poser ses actes okay. C'est cela ma question. Merci. Alors, il, il va dans le même sens que le procureur. Hein? <rire> est-ce que est ce n'est euh, pas le fait que euh, tu as eu un terrain euh, que tu te dis bon ben tu vas essayer de d'agrandir ta société euh, en ne mangeant plus euh, dans les dans, dans les maquis les gros poissons mais en essayant de trouver notre stratégie un concept euh, entre guillemets non il mange il mange tout le temps dans le même restaurant même avant hier il mangeait au nom de la salle il vidéo mais ce que les gens disent ça va sur mes enfants ça va sur tant ça va sur temps moi je pense que ce qu'il dit moi dans la vie, moi le père d'Alois, j'ai pris Dieu seulement pour ne pas que je vais voler. C'est tout. Pour ne pas qu'il me voir dans un braquage, pour ne pas qu'il me voir dans une image qu'il vole. Ce qu'il dit là, il dit rien même. Il dit rien. Voilà. Dans la vie, on a vu des gens à Yopougon, il allait se coucher avec sa maman, il veut devenir riche. Avec pour moi qui est mieux. Il n'a qu'à qu chercher à savoir la vie d'abord. On a vu quelqu'un aller voir sa mère. Maman, mon marabout dit, si on fait l'amour, il devient milliardaire. La vieille dit oui. C'est pourquoi moi j'ai. Moi, c'est ma manière de respecter les riches. Après le prière de Dieu, c'est ma mère et ma papa après, c'est les riches. Non, ouais, ton voilà. Papa, papa, oui, papa. Oui, voilà. Oui, oui. Mais, mais récemment, justement, oui. la vidéo qui a fait le buzz oui. à l'enregistrement de l'émission Bonjour de la RTI, on oui. t'a vu. Encore rampé devant le gouverneur Begremambé. Oui. Puis après, une autre vidéo où oui. on montrait la sécurité qui était en train de jeter ton corps dehors. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Merci, monsieur le procureur. Vous avez dit déjà le gouverneur. Mmh. Voilà. Okay. Begremambé. Voilà, Begremambé. Je lui dis longue vie, mmh. santé, bonheur. Puis il dit merci à la RTI de m'inviter. Voilà. Ça, il me soit habillé moi-même. Ah, il y a longtemps, chercher le gouverneur. Quand le gouverneur, ce n'est pas, pas un petit tombe. Tu vois, il me soit habillé orange blanc vert pour mettre sa photo. Pour aller orange camp. blanc vert en plus. Oui. Tu prends oui. le drapeau orange blanc vert pour oui. tomber. Le non. drapeau qui doit être toujours debout, toi, tu tombes avec le drapeau je suis orange pas tombé blanc vert pour Non, non, non. Le, non, le, non. le problème, il y, avait, il y avait déjà fini avec il est parti voir quand a fini un Ça non. veut dire quoi? Quand il avait déjà fini. Il était déjà allé vers lui. Il t'a déjà les... donné l'argent. Non, quand il est soit allé, il m'a donné au moins quelques billets. Voilà. Ah, donc, fait, quand voilà. tu étais couché devant non. le gouverneur, il vous plaît, non, il a besoin de tout savoir. Il a non. donné combien? Non, il m'a donné au moins 90 000. D'accord. Voilà. Mais là, tu dit quand tu t'es couché. Quand où on m'a pris Non, il, non, oui. d'abord, oui. quand tu es parti, là, il ne t'a pas donné comme ça, tu t'es couché oui. avant qu'il te donne 90 000. Oui, oui, oui. oui. Donc quand tu as fini de te coucher, tu as fini à lui. C'est ça Oui, il fini, fini, Il, il a fini mon rôle, d'accord. Il a ah, fini ah, ton rôle, rôle oh, d'accord. Ah, Maintenant, il est parti mm -hmm. saluer maman, Kandia. Maintenant, c'est où Tu partais la saluer pour faire le deuxième rôle ou bien tu te faire quoi Non, il parti la saluer sur dans la commune d'Abobo. Comme, il n'est jamais vu, il uh -huh. partait, me présenter en tant que il vient des gens à, à, à Bobo, uh -huh. là, il voulait me présenter. Maintenant, il était en face des caméras de, caméra, de RTR, cousin, c'est l'ensemble maintenant. Il y avait, elle faisait une interview. Voilà, là, mais si c'est tout. Toi, tu n'avais pas vu caméra, non, là? Non, non, non. Non, il était, il étais concentré il... sur wow, elle. Voilà, c'est tout. C'est dans mm -hmm. ça les gens ils ont groupé. Ils ont fait Mais pourquoi tu, tu, tu, si, tu n'étais pas laissé faire C'est-à-dire on t'attrape, on dit Monsieur quitte là. Tu sais que tu, tu, tu sais que tu n'es pas venu pour pour, pour, pour ramper. Tu, tu dis d'accord, je quitte là tranquillement. Pourquoi vrai. tu luttais avec eux? Non, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis Monsieur le procureur, ça est d'accord avec ça. Sinon avec ce que les gens disent, avec ce qui s'est passé, c'est très loin. C'est-à-dire oui, voilà, la vidéo qu'on a vue, voilà, c'est pas sur M. Beugre Mambé, mais c'était sur une autre. Euh, voilà. voilà. Maintenant, maintenant nous, ce qu'on ne comprend pas, tu as eu 90 000 avec M. Beugre Mambé. Mais c'est bon comme ça pour la soirée. Ta soirée est gagnée. Mais Il y a mais des pas artistes qu il qui sont encore Non. Non non non, ça, on non, pas. non, non, non, non il est pas terre En fait, salier, en fait ce non. que le procureur veut, oui, veut oui, dire, ça veut oui. dire que quand tu vas à, à, une, à une manifestation, oui. est-ce que tu as une liste de personnalités que tu dois raqueter avant de rentrer chez toi Non, comment <rire> Non, mais c'est le juste, non. Ah, donc tu... Non, non, non, il ne va pas pour raqueter. Mmh. Moi, il y a, les, il y a les, tout ce qui se passe là, il voit, mmh. mais il ne va pas. Moi, il... Je ne suis pas basé sur ça. C'est que les gens, ils pensent là. Moi, je travaille, je suis es un même, oui. même après, ici, je prends mes bagages, je à travailler. Mais Et ton je... travail ne fait jamais le buzz. Toi, tu es un personnage qui fait non. le buzz. Pourquoi est-ce que tu ne vends pas tes produits là Mais devant, je vends... devant les personnalités pour faire le buzz avec ça, pour que ça marche Parce qu'on a vu les Lolo je... beauté, par exemple, elles font leurs vidéos, elles vendent leurs produits cosmétiques. Oui, je... Pourquoi toi, tu ne fais pas ça Et puis à chaque fois qu'on parle de toi, c'est que ramper, c'est que manger. Non, non, non. Euh, j'ai fait Tu fais même... Oui. Il prend les sacs, les ceintures, il pas honte. Il publie, il fait tout, tout. La dernière oui. fois que tu as publié sur ta place, je rampe, il se fâche. Je suis au ça ici, aucun client. Il est 14h. Heures. 14h heures n'a qu'à arriver seulement. Faut pas, je vais vendre quelque chose. Plongeons sera petit chez le président Kobu. Kobi. Oh, président Gobi. Kobe. Ouais, Kobe, oui, oui, oui. Tu as dit ça. C'est-à-dire oui. tu, tu, oui. là, tu n'es même pas disposé à faire oui. ton commerce. Non, La seule alternative que tu veux, c'est d'aller ramper. Non, non, non. Non, Quand tu étais petit yes. là, tu as, t as yes. rampé au lieu de faire quatre pas tout bien. <rire> ouais, mais, monsieur le procureur, on revient à cette question parce qu'elle est très importante. Il y a, mm -hmm. il y a, beaucoup, il y a beaucoup de maîtres d'avocats qui appellent. Mm -hmm. Allô Allô Allô oh. Oui, bonjour. Euh, je, je voudrais participer à l'émission. Hein, c'est quel nom s'il vous plaît, nom, vous plaît. Euh, Le sage de Fage, c'est Kasum. Ah oui, Kassoum, ça va <rire> Oui, Dieu merci, je vais bien. D'accord, alors, euh, ouais. maître Kasum, pour accuser oui. ou défendre je vais l'accuser, euh, le père de Dallois. Allez-y. Voilà. Ce n'est pas, euh, le... pas le père de Dallois. Ah, le père Le père de Dallois. Le père de Dallois. Ouais. Le, temps pour moi. <rire> le père de Dallois, bonjour. Bonjour. Ouais. Le père de Dallois, tu oui. vois, je t'accuse aujourd'hui parce que euh, tu as une manière de procéder qui va te causer toi-même des problèmes demain. C'est-à-dire, la dernière fois, c'est la télévision qui t'a invité. Maintenant, ton comportement a vraiment gêné beaucoup de personnes. Si tu veux continuer sur cette lancée, c'est moi qui te dis que les gens ne vont plus t'inviter. Parce qu'on se dit que ce monsieur-là, quand on l'invite, d'abord il vient, il est clean, et mm -hmm. après il change de de, de, de, de, appelle, de carapace. Mm -hmm. Donc euh, ta façon de faire va faire que demain, tu auras des problèmes parce qu'ils n'auront plus envie de t'inviter. Si tu vas venir décevoir les gens, si tu, vas venir, si tu veux rencontrer les gens, mais c'est mieux que tu, tu passes soit à leur bureau, tu, tu vois là. Tu, tu, tu prennes des rendez-vous, c'est mieux. Mais sinon, ton comportement va faire que demain, les gens ne vont plus t'inviter. Voilà, donc c'est pour cela que je te demande, je t'accuse et je demande à ce que tu changes ta méthode. Va les voir dans le bureau là-bas, va les voir là-bas, et puis c'est mieux. Merci Voilà, beaucoup. donc c'est ce que j'avais à te dire. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci, merci beaucoup. Hein. Merci, on okay. prend un deuxième. Merci Allô Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vous pouvez couper beaucoup. le poste radio, s'il vous plaît. Oui. Merci, merci. Non, Je pense à autre chose. Allô Allô. bonjour Bonjour C'est quel nom C'est monsieur Etienne Vous pouvez couper le poste radio s'il vous plaît D'accord Allô? Allô. Oui, oui c'est monsieur Etienne Monsieur Etienne, maître Etienne, c'est pour accuser ou défendre C'est pour défendre Waouh, allez-y ouais, Bonjour le père d'alors Bonjour J'espère que tu vas bien Ouais, ça va, ça va. Allez-y très vite, hein, parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup voilà. de choses Le père d'Alois, moi, pourquoi je, je le défends C'est quelqu'un, au départ, l'Ivoirien il, il reste il va rien. Au départ, il mangeait. On dit non, lui, il mange ça là, il mange ça là. Il a laissé ça, il a eu son terrain dedans. Il allait faire son oui, il a comme ça construit. L'éducation, il donne à ses enfants là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit dehors. On dit non, ça va impacter ses enfants. Ça va faire ça à ses enfants. Le père d'Alois, il me connaît bien. C'est un vieux père. Au quartier, il a son image. Il y a aussi là son image. Non, ça, au caté, ce n'est pas, pas dehors. Et donc, regardez ca... et et si vous vous la maitre, maitre, maitre, maitre. Voilà. Si vous, vous, vous êtes un grand voleur et que vos enfants vous voient menottés, battus par la police, attrapés, euh, poursuivis par la police sur les réseaux sociaux, mm -hmm. ces enfants-là, ils vont à l'école. Leurs amis regardent les réseaux sociaux. Maintenant, s'ils voient le père de leur camarade en train de faire tout ça, vous pensez que ça honore les beaux enfant? Mais ce que lui fait, là, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est un exemple que je vous ai donné, vous répondez à la question. Est-ce que ça va honorer l'enfant, là Ça va pas le nourrir. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais ça n'a rien à voir avec... Non, non, non, tout. je vous ai posé une question, moi j'ai répondu. Maintenant, vous continuez ah. dans, dans la défense. Ouais, dans la défense, moi, je suis toujours avec lui, au fait. D'accord. Mm -hmm. Parce qu'il ne vole pas... Oui. Il ne vole pas, il ne va pas, tu n'en as pas besoin comment. S'asseoir devant la maison de quelqu'un pour, pour faire ce qu'il fait. Et puis, il se défend. D'accord. Il se tout ce qu'il peut te donner, il peut te dire, euh, le père d'Alois. Courage à toi, que tu te donnes longue vie. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Oui, euh... d'accord, mais j'ai une, une question à poser. Mm -hmm. euh, le père d'Alois. Oui. Est-ce que vous connaissez. La signification d'un drapeau, le drapeau d'un pays. Est-ce oui, qu'on oui. vous a expliqué ce que le drapeau représente pour un pays Non, mais le drapeau, c'est le pays, c'est pour respecter le pays. Mmh, respecter le pays. Maintenant, quand toi tu traînes le pays à terre, est-ce que... Est <rire> si, si, si, parce non, que... Non, non, non. Non, non, non, parce que c'est le drapeau de Côte d'Ivoire. Oui. D'abord, tu n'as pas le droit de mettre la photo de quelqu'un sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que sur le drapeau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de photo. C'est vrai. Ça, déjà, ce n'est pas bon. Oui, mais... Ça, voilà. c'est un. De deux, oui. Oui. on ne peut pas traîner un pays à terre, dans la boue comme ça. Tout un pays. Oui. Ça ne se fait pas. Oui. Si on ne vous a pas expliqué, ça, ça ne se fait pas. Monsieur le procureur, c'est la question que je voulais poser. Si non. On, on a... non, mais voilà pourquoi il a demandé normal, pardon. normal, a tu n'es pas serpent. Tu fais quoi à terre Non, il a demandé pardon... <rire> À le monde entier, il y a ah. demandé un pardon à la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Grâce à la mission de il y a demandé mm -hmm. pardon. Il mm -hmm. vous a dit que, bon, quand vous êtes fâché. Mm -hmm. Moi, je vous demande pardon. Mm -hmm. Voilà. Mais est-ce que. Je oui. est dem vous a dit, il, il demande pardon à le drapeau. D'accord. vous demande pardon tout le mm -hmm. monde entier, mm -hmm. Tout la Côte d'Ivoire. Mais oui. est-ce que ce pardon-là, oui. tu demandes parce que tu es acculé, ou bien tu demandes parce que tu sais, tu ne veux plus refaire ça Non, le problème, c'est quoi mm -hmm. Quand on dit, j'ai rempli. Mm -hmm. On dit qu'il mange mal mm -hmm. On dit que bon, moi je ne sais pas mm -hmm. Moi, je ne rends pas mm -hmm. C'est toi le procurer Je mm -hmm. suis quelqu'un Quand tu me rends des services mm -hmm. Ça reste dans ma tête Maintenant quand je vois Tu es tellement là, reconnaissant Non, oui. non, non, il y avait Non, il m'a pas encore à ah, en quel moment avait, tu te couches Non, non, non, il y avait envie de le voir Après, voilà, voilà, il y avait 98. envie de le voir Il mm -hmm. me sous dit ce que quoi si même y bonjour, il y avait des arcousi, un tenu noir. Il a vu que non, ça c'est pas bon. Il, mmh. dit, il faut mettre quand on le gouverneur, il faut le respecter. C'est mon papa, même sans ça, c'est mon papa. Mmh. Partout, il le voit. tu étais parti vraiment pour lui Oui, oui. Oui, le, le juge a dit quoi Le drapeau orange, blanc vert on pas mis une photo dessus Et sa photo était dessus C'est comme était venu Tu, à, tu avais déjà planifié ton Mais est-ce que le fait que tu aies déjà mis son, son, son, sa photo Sur oui, oui. ton habit oui, oui. C'est déjà démonstratif Ça veut dire que déjà, il sait que tu es là pour lui Le fait même de t'arrêter devant lui Qu'il voit ça, oui. c'est déjà bien Mais oui, oui. tu vois que le fait que tu te couches Devant lui encore, oui. je veux dire que c'est un peu rabaissant parce que ce qu'on te reproche oui. et que les gens disent « les artistes font ça oui. » dans les Atalakou, oui. quand ils ont les conseils, ils vont voir les personnalités, c'est oui. même manière de ramper, mais on n'a jamais voulu un artiste qui allait voir une personnalité pour demander son aide. On t'a encouragé quand tu es parti donner sucre à Salfo. On a applaudi à Salfo quand il t'a donné à Gaou Production les 1 million. Ça, c'est des choses qu'on ne va jamais te condamner pour ça. Parce qu'on trouve que c'est noble. Tu vois Et tu es respecté. Mais le fait de te coucher et que tu... te, C'est pas que tu te rabaisses, mais l'image que tu donnes de ce pays, surtout dans cet événement-là à l'international, c'est ce qui nous fait mal. Et c'est pas parce qu'on t'en veut qu'on t'appelle ici. C'est parce que déjà, même on t'aime trop qu'on t'appelle ici pour te dire que ce que tu fais là, si tu continues comme ça, tu vas te fermer beaucoup de portes. Parce que dès qu'on va te voir quelque part, on va te fermer la porte, il va venir gâter notre cérémonie. Est-ce que es, tu as tu, conscience tu, de ça Tu n'es pas varin, tu sais ce quoi t'es. Ok, ce que tu viens de dire, mm -hmm. monsieur le procureur, j'ai compris. Mm -hmm. Voilà, je demande pardon mm -hmm. à la Côte d'Ivoire, je demande tout le monde. Mm -hmm. Pardon, ça mm -hmm. va plus se répéter. Mm -hmm. Ça ne va plus se répéter. Donc, ils, sont, ils sont fâchés. Mm -hmm. Dans la vie, il faut toujours demander pardon. Quand les gens sont fâchés, quand ils demandent pardon, ils pensent que les gens peuvent comprendre. Ça ne va plus se répéter. Moi, le père de la loi je les demande pardon. Je demande pardon à tout le monde. Où ouais, bah est passé choco bâton. Non, il n'a il, eh. pas répondu il à la pas question. Rep... Parce que oui. le procureur a dit, oui. est-ce que... Oui. Tu vas recommencer ou bien tu vas changer de stratégie c'est ça il dit il dit ça va plus se commencer. il dit ça va plus se faire pour que tu nous dises la nouvelle stratégie <rire> pour <rire> pas que ça nous supprime euh... ouais mais mais euh... mais le nouveauté qui va venir oui. c'est quand je vais croiser biteau les gens vont voir ça <rire> voilà, tu, vas pas, tu vas plonger non non non on dit faut pas que je vais plonger uh -huh. quand je vais voir biteau je vais créer le nouveau Wow. As, donc, donc toi, tu es là seulement pour développer les stratégies dans ta poche On a fini avec gouverner Maintenant, on dit qu'il ne faut plus plonger, il ne faut plus te coucher Maintenant, quand ils veulent croiser Bétro, ils vont voir comment ça va se passer Ils là, vont tu... aimer Là, là, tu, as, tu, là as, tu, tu, as, tu montes as, le niveau Tu as donné Oiseau maintenant là. non, c'est pas Oiseau Mais, <rire> mais où est-ce passé Choco Bâton Choco Bâton, il est là, il est là Mais tu ne parles plus de Choco Bâton hein. Choco Bâton, il est là, on s'appelle C'était ton manager, non c'est mon boss, c'est pas mon manager, C'est mon boss. C'est mon boss. Choco Bato est là. On s'appelle, il n'y a rien. C'est sûr, Oui, il n'y a rien, il a rien. Il a rien. rien. D'accord. Peut-être ton affaire n'est pas trop Donc, donc, donc euh, là, ce que je veux dire, tu as un métier. Tu es commerçant. Oui, oui, oui. Mais est-ce que ça, ça te permet de vivre ce, ce métier que tu as? Non, de franchement, de dit, je ne peux pas gâter nos rédits. Ça marche. Ça marche bien? Ça marche, je gagne ma vie. Il, il, il gagne ma vie, il faut dire la vérité. Tu fais recettes par jour, combien à peu près Non, ça dépend, un hein, commerçant, souvent il peut aller acheter des trucs au moins 200 000, mmh. 300 000. Mmh. Mais il peut faire une semaine, sur la vend un peu un peu, ça ne peut pas finir le même jour. Mmh. Voilà, tu vois un peu, un peu un peu un peu, et souvent il gagne un bénéfice au moins 100 000, souvent 50 000. Mais c'est quand tout finit là il sent que ça va. D'accord. Voilà. Et, et ça te permet de bien vivre, tu, tu dis Non. Enfin. Donc, si demain tu ne rentres plus, tu peux bien vivre. Oui, oui, oui. Moi, j'ai pris Dieu, je peux bien vivre. Sans... Je ne rentre pas. faut que les gens comprennent, j'aime le respect, tout Je donne quelqu'un. Mais mais oui. sur ta page, pourquoi tu ne publies pas tes articles, des choses que tu vends Tu vends non, pour mettre ça en avant. Non, il y a pas Mais en fait, ce n'est pas sur ça qu'on qu qu voit, sur toutes les vidéos buzz. Généralement. Non, non, j'ai publié. C'est quand les marchandises sont beaucoup. Écoute, écoute ce que le procureur veut dire, c'est que prends un de tes sacs. Oui. Et puis dis à une autorité. Oui. Voilà, voilà je ai vends. Aide-moi quest ce je vends. buzz-là. Oui. Le sac-là, ça fait 100 000. Oui. Mais la dernière fois, je suis là, 20 sacs au rond-point d'Ado. Hum. Le cave-là, euh, le, le, cave, le vendeur de vêtus, oui. oui. il a acheté à 200 000. Tout le monde a vu, il est publié Ça c'est bien Voilà, il est publié Mais ça c'est bon voilà. bien. il a acheté, il m'a appelé, il dit le père envoie moi le sac C'était un sac du haut au dos Oui Quand ils sont arrivés, il a acheté 200 sacs. Mais tu as vu qu'on ne t'a pas convoqué ici pour ça, non Voilà, il m'a reçu, non, il est vend. vent Non, c'est juste, juste, oui. juste pour te dire que oui. si tu continues de ramper Il oui. y a des gens qui cherchent un serpent pour faire médicaments. C'est <rire> non, non, non, non, non, mais c'est le juge Ce serpent-là est trop fort L'agent ne peut pas... Il peut les gens ne peuvent pas voilà. se tuer ses pas. Non, non, non, non il ne peut pas. Bon, pardon, quitte t'a terre. Oui. Vente tes que Je t'ai donné pied il faut Une autorité oui. viens avec un sac. Oui. oui. Que le sac, là, il n'a qu'à t'aider. Le sac coûte tant. OK. Il voilà. problème, Comme ça, ça là, nous tous, on va t'aider à vendre sacs. Merci beaucoup, Mais ceux qui t'encouragent, là, ils savent pas la honte qui est derrière ça. OK. Tu sais, il y a des choses qu'on fait dans la vie. oui. Même dans la religion, oui. on dit quand tu pratiques ta religion, il oui. ne faut pas déranger le voisinage. Oui, oui, c'est vrai. Tu comprends Oui, voilà. Donc ça là, tu dois appliquer ça. Okay. Que tu fais. ok, merci, monsieur le voilà. juge. Voilà. Merci. Monsieur le procureur, Oui, monsieur le juge. Je chose à ajouter. il y a tellement d'appels, je... si je veux oui. décrocher le juge... Nous... Bon, prenez, prenez, prenez un euh, appel bon, quand même. Prenez. Allô Allô oh, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous euh... Oui, je vais venir chez vous par la grille de savant. D'accord. C'est quel nom euh, Oui, c'est monsieur Alain depuis Coupé, dans la région de la ville. D'accord. Maître Alain, accusé oui, oui. ou défendre Oui, bon, je vais accuser. Accusé, allez-y. Et, et après, je le défends un peu. Okay. Ah, c'est quel avocat ça Bon, je vais bon, je vais, je vais accuser. Je vais mmh. accuser. Mmh. Voilà. Parce voilà. okay, que pourquoi dans la ville là, chaque personne, chaque personne a son étoile. Mmh. Euh, si, il a décidé, si le père Galois a décidé de faire ce genre de comédie pour pouvoir trouver sa vie, oui. c'est important. Mais du fait d'aller se faire coucher... Non, ça, c'est pas, pas comédien. Ouais, bon, bon de, de, de, à mon explication, c'est le français. D'accord, d'accord. Voilà, ok. Bon, le fait d'aller se coucher... Hmm. Ouais, voilà, c'est une stratégie, autant pour vous. c'est euh, Le fait d'aller se coucher devant les personnalités auquel tu sais, le, le bonjour 2023, c'est quelque chose que le monde entier regardait. Donc, euh, le fait d'aller se coucher devant une personnalité, ou dire que tu, tu veux l'adorer, c'est n'est pas bon. C'est un, un, un peu façon, c'est trop, trop mauvais. Mmh. Donc, euh, il, devait, il devait dû rester, faire un petit, signe, un petit geste, voilà, pour prouver sa présence devant... Le, euh, comment dire, le gouverneur. Mm -hmm. et, et autant qu'il avait même sa photo sur, et puis sa, photo sur comment dire, sa poitrine avec le drapeau orange, blanc, vert, c'est nécessaire déjà. Mm. Donc vraiment, il doit éviter ce genre de trucs-là pour pouvoir de mettre la Côte d'Ivoire à haut niveau. D'accord, maintenant, défends un peu rapidement. Voilà. Okay. Bon, c'est mon point de vue qui est là. D'accord, okay. merci beaucoup. Euh, merci, bonne mm. journée. Mm. Mm. Je suis je un suis gars de cette émission. Merci okay. beaucoup. D'accord. Okay. D'accord. Bah on va récapituler rapidement ce qui s'est dit. Très rapidement. Euh, du coup, on finissait avec le roi 12-12. Euh, il nous a fait savoir qu'il lui avait donné les 4 millions, mais qu'il n'avait pas encore reçu sa voiture, mais que c'était en route, qu'il n'y avait pas de problème. Euh, on lui a demandé s'il était pas, euh, s'il n'avait pas honte de faire ça. Il a dit qu'il priait Dieu chaque jour pour pour être ni braqueur, ni vieux, ni, hum, ni voleur, pas ni voleur d'ailleurs. D'ailleurs, rien de tout ça. En tout cas, euh, jusqu'ici, il ne fait rien de mal, donc il ne voit pas vraiment où est le problème. Euh, monsieur le procureur lui a reproché du coup d'avoir rampé devant le, le gouverneur mm -hmm. et nous a fait savoir que ça faisait longtemps qu'il cherchait à le voir, euh, que ce dernier lui avait donné au moins 90 000 euh, quand il s'est couché devant lui et que ce n'est pas ça qui a fait qu'on l'a chassé du palais c'est qu'il a voulu aller voir Madame Kandia Camara et qu'en fait elle était devant les caméras et qu'il n'avait pas vu ça et, euh, et que c'est pour ça que la sécurité l'a chassé. Euh, il a fait savoir aussi qu'il avait demandé et qu'il réitérait d'ailleurs ses excuses à toutes les personnes qu'il avait offensées euh, par rapport au drapeau. Voilà Et il a, il a expliqué que ça ne se referait plus. Et il nous a dit aussi que d'ailleurs la, la nouveauté viendra quand il verra Big Togo, donc de se préparer mais qu'en tout cas, il ne rampera plus. Euh, concernant Choco Baton, il nous a dit que tout va bien, euh, qu'il s'appelle de temps en temps et qu'il n'y a aucun souci entre eux. Euh, il nous a dit aussi qu'il arrivait à vivre de son commerce euh, et monsieur le procureur lui demandait pourquoi il ne faisait pas plus la promotion de, de, de son travail. Et il nous a dit que évidemment que si, il faisait euh, la promotion sur sa page aussi. Voilà, on très en est tel Très bien, résumé. Ça va, euh, <rire> j'étais au plus vite Merci, merci, mmh. merci mmh. madame la Grignière. Il n'y a pas de quoi Alors, je le procureur. Oui Vous avez trois minutes Pour le réquisitoire Oui Alors, euh, je pense que Dallois a déjà été convoqué devant cette cour euh, L'année dernière Oui Et c'est dommage de le rappeler ici à la barre Pour les mêmes faits donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que la Côte d'Ivoire entière a été choquée, comme la première fois. Parce que la première fois, ce n'est pas passé. Surtout, on dit qu'un Ivoirien rentre devant un étranger de la sorte. Ce n'est pas bien surtout à l'aéroport qui est la porte d'entrée de notre pays. Et vous avez été interpellé. Je pensais que le message avait été passé. Parce que par la suite, oui. on vous a pardonné oui. et que vous avez eu des ouvertures même avec le grand frère Salfo et bien d'autres personnes qui vous, ont, qui vous ont accepté de vous recevoir. Il faut savoir que les personnalités ne collent leur image qu'aux gens respectables, et aux gens aussi qui ne vont pas les salir. Si ce deuxième buzz de rampement, de la manière que ça s'est passé, ça continue encore, ça fait que, comme j'ai dit, les portes seront fermées. Vous ne pourrez plus entrer dans certains milieux alors que vous avez besoin d'approcher ces personnalités. Je sais que tout le monde a besoin d'aide. Là, là c'était même pas un remplissement. Il était en mode, en mode pangolin. <rire> il était tellement couché. En plus, le sol était sale. Mais il a, il a bravé. Il est courageux, ce monsieur. Mais nous tous, on a besoin d'argent, le père Dallois. Parce que nous-mêmes, quand on les voit, on a envie de dire. Mais souvent, il faut se gêner un peu. C'est pour ça. Mais quand on gratte nos têtes comme ça devant eux, ça ils, disent, ils savent. Tu vois ce que je veux dire Il oui. peux dire, mon petit, passe au bureau. Et puis, il va te donner. Mais devant les gens, souvent, ce n'est pas bien. On ne te dit pas de ne pas demander. Parce que tu peux demander quand tu n'en as pas. Mais cette façon de faire, ça ressemble aux gens qui sont au carrefour là. Tu vois les petits, que quand tu passes ils attrapent ton pied. Là, tu vois, ce n'est pas bien, c'est gênant. C'est forcer la main. Il ne te donne pas parce qu'il a envie de te donner, mais parce qu'il veut que tu es gênant, tu quittes devant lui. Tu es un père de famille. Ce qu'on te demande, c'est d'améliorer ta façon de faire ton business. Parce que je sais que tu en as fait un business. Et comme tu as un métier qui Te permet de vivre comme tu as dit. Si tu remplis aujourd'hui, tu vas vivre de ce métier. Développe ce métier. On veut voir des, des, des magasins du père d'Alois, des prêts à porter. Cet argent là, tu peux construire des, des, des prêts à porter bien, bien vitrés où on va aller s'habiller là-bas. Pour les people, on peut aller s'habiller là-bas. Il faut vendre la qualité parce que tu vends beaucoup de Si, si, si là, il a fait magasin, ça va marcher. Oh, quand... On, on va essayer les habits, mais on va ramper avec. Oui, <rire> mais surtout, il n'y a qu'à venir passer il va beaucoup de trafic aussi. Ah, oui, oui, oui, Vraiment, oui, oui, donc moi, mon réquisitoire aujourd'hui, oui, mon oui. réquisitoire, pour terminer, c'est que euh, le père d'Aloi, change ta, ta, ta, ta, ta stratégie. stratégie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avant, quand on disait le père d'Aloi, on dit à mon nom, c'est cuit, manger moi mais ça me faisait rigoler mais ramper là ça me fait pas rire voilà okay. en tout cas merci merci la greffière un mot un dernier mot euh, ben moi je dirais juste que oui la soumission n'est pas forcément une perte d'estime de soi euh, et que du coup on n'a pas besoin d'en de, de, faire autant pour montrer le respect qu'on a qu'on a des, des autres et par contre euh, moi contrairement euh, au procureur je suis pas du tout d'accord avec ça j'aimerais sincèrement que les gens arrêtent de demander de l'argent à d'autres gens qui ont réussi plus qu'eux ou quoi que ce soit, ce sont des gens qui ont travaillé pour euh, pour avoir cet argent-là. Que ce soit nos artistes euh, ou peu importe. J'aimerais sincèrement qu'on arrête de, de réclamer Alors, l madame, euh, mais oui, je vais votre anniversaire aujourd'hui. On a prévu une surprise a pour monsieur le juge. Joyeux, Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux Joyeux anniversaire! Voilà! C'était la petite surprise! Woohoo Merci à madame Nadej Toubiana! Merci! Voilà! voilà. voilà. Merci! Maman Nadej Toubiana! Hein. Voilà. Mais où est On Vous pensez que vous avez donné Champagne Mais du coup, il, il, alors, il a quitté. La fête, moi, je l'ai Mais je, pourquoi Galo, quand il est là, il a mangé? Toujours! Samedi prochain, parce que là, c'est la fête maintenant dans ce studio. Vous avez suivi Accusé Levez-vous sur Trace FM. It's about that time. to leave oh. Turn it all the way up.